Donc, voici un tutoriel pour apprendre comment euh, coller deux images. Donc je lance Photofiltre, voilà qui s'ouvre. Puis ensuite je vais aller chercher sur mon, en bas dans ma barre d'outils, j'ai déjà préparé euh, une image, par exemple des capucines j'aime bien euh, celle-ci donc je clique dessus je fais full size image je fais ici dans l'image un clic droit copy image je rouvre mon photo filtre je vais dans édition coller en tant qu'image et voici mon image qui apparaît je vais redimensionner l'image, c'est-à-dire, dans taille de l'image, je vais en centimètres, parce que pour moi, c'est plus parlant, agrandir l'image, jusque vers 22, 23, 25, voilà. Voilà, j'ai une image qui est beaucoup plus grande et qui reste quand même très nette. Donc, je vais aller ici, sur mon site-là, chercher euh, un insecte, comme par exemple euh, une abeille. Donc, je vais voir si je prends celle-là qui est mignonne. C'est une GIF, donc euh, je ne sais pas si ça va marcher. Je vais voir. Je vais faire un clic droit, « Copy Image ». Je reviens vers mon photo filtre. Je fais « Édition »,« Coller en tant qu'image ». Et voilà, mon image à moi. Donc, euh, je vais sélectionner ici l'ensemble de cette image. Je vais aller dans sur ce petit icône qui s'appelle « Couleur de transparence » que vous voyez ici. Et je vais ordonner que le noir devienne transparent. Donc je fais un aperçu. Ça ne marche pas. Donc je fais annuler. Et je, je supprime cette image parce qu'elle va m'embêter. Donc je reviens vers mes modèles. Ça va être un peu long. J'aurais dû y penser qu'avec du noir, ça n'allait pas marcher. Et Je vais prendre par exemple celle-ci. Voilà. Qui a l'air d'être en carton, mais peu importe. Pareil, clic droit, « Copy image », je reviens vers mon photo filtre et je vais dans « Édition »,« Coller en tant qu'image ». Voilà, j'ai déjà mon outil de sélection ici, je sélectionne l'ensemble du blanc de l'image que je viens de copier, là, et je vais de nouveau dans mon petite icône couleur de transparence. Là, c'est le blanc qui est sélectionné, je fais un aperçu, ça me paraît correct, et je fais « OK ». Ah, maintenant, je resélectionne cette image qui est en transparence, donc c'est plus la même, c'est plus celle qui est en blanc, sinon je garde toujours la copie du blanc, donc ça ne peut jamais marcher. Je fais clic droit dans l'image, copier. Je vais vers ma capucine, qui est ici, mon première image, et là je vais faire coller, ici. Donc, si je veux modifier cette image, il faut que cette icône calque soit, pardon, soit activée. À ce moment-là, je peux modifier, par exemple, modifier la taille, la taille du. du je peux redimensionner le calque ici. Voilà, je peux faire l'abeille plus petite que la fleur, tant qu'à faire. Voilà. Et puis ensuite, ou dans calque, ou ici. A, ensuite, je fais « Entrer » pour que ce soit déterminé. Voilà, une seule fois. Et si je veux changer l'orientation de cette abeille pour faire voir comme si elle venait vers euh, la, la fleur et non pas s'en aller, par exemple, je fais comme ceci, elle va aller vers la fleur. Si je fais comme ceci, elle va se mettre les pattes en bas. Donc, vaut mieux la mettre ici, les pattes en haut, les pattes correctement positionnées. Voilà, une fois que j'ai fini ça, et puis que je suis satisfaite, je vais pouvoir faire « Enregistrer sous ». Et je vais avoir là la possibilité de changer et de prendre par exemple un JPG, un JPEG ou alors un PNG, qui sont des formats évidemment beaucoup plus euh, normaux, hein, et que je vais pouvoir qui sont mieux supportés que ceux de PFI la photofiltre. Voilà, bon courage. Alors, annuler, et puis ici.